Salut les amis, je m'appelle Anthony et je vous présente l'instant des copos. L'instant des copos c'est une émission qui parle de bois. Suivez-moi dans mon atelier où je vous présente la réalisation de plein de projets différents, à travers des vidéos travaillées sans explication prise de tête, qui vous donneront sans doute l'envie de travailler le bois vous aussi. Conseils, présentation de matos et humour ponctuent mes vidéos. L'instant des copos, c'est aussi une communauté active sur Discord vous pourrez échanger avec moi-même et d'autres passionnés, ainsi que sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste ici et laissez-moi vous faire découvrir mon univers Salut